Salut, cette vidéo est extraite de la clinique que j'ai faite pour nos joueurs au Centre de Grenoble sur les bases avancées du football américain. J'ai décidé d'en faire un cours en ligne gratuit sur French Defensive Back Football School. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi Comme je vous disais, le football américain c'est un sport d'espace et donc du coup ce down and distance c'est une première notion d'espace. C'est-à-dire que du coup le fait qu'on ait 10 yards à parcourir, c'est une première notion d'espace. Mais là on a parlé d'espaces verticaux, ok Donc dans la profondeur du terrain, le fait d'avancer sur le terrain. Maintenant on va essayer de parler un peu plus en latéralité un terrain de foot, il est divisé en cinq grandes parties. Donc c'est-à-dire que la, sur la largeur, on a cinq, grandes par, enfin, cinq parties qui sont différenciables. La première chose qui est vraiment importante à comprendre, ce sont les hash marks qui sont les traits que vous voyez là, okay Les hash marks en fait délimitent la zone dans laquelle la balle peut reprendre, dans laquelle le jeu peut reprendre, okay Donc on parle à l'intérieur des hash marks. Donc de l'intérieur des hash marks à l'intérieur des autres hash marks, il y a 13,3 yards, c'est-à-dire que la balle peut reprendre ici ou là-bas, ou entre ces deux haches. Elle ne peut pas reprendre à l'extérieur des haches. J'envoie tous les lundis un article exclusif. J'y parle tactique, technique et de philosophie de coaching. C'est réservé uniquement aux membres de ma newsletter. Le lien est dans la description. Alors abonne-toi. Qu'est-ce qui, dé qu qui définit que la balle va reprendre à, à gauche ou à droite Simplement, si le jeu se déroule à droite, ici, admettons, qui a un plaquage qui est fait là, donc à droite du terrain, on va reprendre sur le H de droite. Okay si la balle est catchée ici par une, un receveur de passe, la balle est attrapée, on fait le placage, on va reprendre du coup là, ici, là où il s'est fait attraper, où il s'est fait plaquer. Et inversement pour l'autre côté, d'accord Ça c'est vraiment important les h marks parce que du coup ça fait que au début de l'action, la plupart du temps il y a un grand côté et un petit côté, d'accord 80% des jeux de foot, là, c'est ce qui est écrit ici. 80% des jeux de foot prennent sur un H, sauf PAT. Les PAT, c'est les transformations. C'est quand l'attaque, quand on a marqué un point en attaque, quand on a marqué un touchdown, pardon, on va avoir une PAT, donc un, un point after touchdown. Donc soit on va pouvoir convertir en tirant entre les deux poteaux, soit on va pouvoir faire une passe. Et, et la PAT reprend toujours au milieu du terrain, d'accord Ça, c'est une variable non, euh, non, enfin, euh, c'est, ce n'est pas une variable justement, d'accord Donc en revanche, sur tout le reste du jeu, 80% des jeux de foot reprennent sur un hash mark. Et ça, c'est vraiment, vraiment important pour nous de comprendre ça parce que, comme je vous disais, on a ce fameux grand côté qui va faire à peu près 33 yards et le petit côté qui va faire 20 yards. Okay Entre les deux hashes, il y a 13 yards. Et après, du coup, on a encore ce grand côté qui est divisé en deux et le petit côté également. Ok on a ce qu'on va appeler l'extérieur du terrain, qui est de la sideline à l'intérieur des numéros. C'est l'intérieur des numéros, ici c'est pas le début des numéros, attention, c'est l'intérieur des numéros. Sur les terrains en régional, en France, les numéros sont pas écrits, il y a un trait. Il y a simplement un grand trait, donc il va être tracé comme ça. Ensuite du coup on va avoir le sim, qui va faire du coup de l'intérieur des numéros jusqu'au H, qui représente 11 yards. Du coup pour un total de 20 yards, du H mark jusqu'à la touche. Donc ça c'est vraiment important, parce que ça va modifier énormément de choses dans la structure du jeu. Ok euh... Du coup, maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont plus dures à exécuter pour l'attaque euh, que, que d'autres. Et la première chose, c'est le taux de complétion. C'est-à-dire que sur, euh, sur une course et sur une passe, euh, le, le, le, ce qu'on voudrait, c'est de la verticalité en attaque. Ce qu'on voudrait, c'est aller tout droit. Parce que du coup, à chaque fois que je vais tout droit, je prends un yard. Là, vous voyez, je pars d'ici, par exemple. Là, j'ai parcouru 7 yards. Par contre, si je dois parcourir ces 7 yards en diagonale... Je vais, je vais parcourir une distance supérieure à celle que j'aurais parcourue si j'avais simplement été tout droit, d'accord Et tout le temps que je vais être horizontal, euh, vert, euh, oui, horizontal sur le terrain, je ne prends pas de yards, d'accord Ça c'est ce qui fait que le football américain c'est un sport qui est intéressant si on jouait sur un terrain qui était circulaire ça serait un sport qui n'aurait aucun intérêt parce que du coup ça serait... Euh, tous les gains auraient la, la même valeur alors que là c'est pas le cas, donc une course extérieure par exemple a moins de valeur qu'une course intérieure, une passe extérieure a moins de valeur qu'une passe intérieure et du coup ça ça change plein de choses ça change le fait que sur le, les extérieurs du terrain on la défense est moins fragile et l'attaque et doit réaliser des choses qui sont plus complexes là je vous donne un exemple alors ça, ça fait un peu mathématique vu comme ça mais euh, mais c'est intéressant c'est que si je cours un tracé vertical petit côté donc une fade c'est comme ça que ça s'appelle petit côté là ce joueur part sur les numéros ok ou que je cours un, un hook ici, donc je fais 5 cartes et le joueur s'arrête ici, au grand côté, en étant parti des numéros. D1 est égal à D2. Ça veut dire que la distance de lancer pour lancer ça est exactement la même que pour lancer ça. Sauf que là, j'ai pris 5 cartes et là, j'en ai pris 20. Et ça, ça change énormément de choses dans le football. Énormément de choses. L'autre chose que ça va changer, c'est que le temps où la balle va être en l'air est le même. Par contre, le temps pour parcourir le tracé n'est pas le même. C'est-à-dire que là le temps que mon joueur atteigne une certaine hauteur avant que je lance la balle est plus important que le temps que mon joueur va mettre à atteindre ici. Donc là, c'est ce que vous voyez par T1 et T2. Okay ça, c'est vraiment important parce que ça modifie beaucoup de choses dans votre manière à vous de jouer. Parce qu'il faut bien que vous compreniez qu'on ne peut pas tout défendre. Et l'attaque, il faut bien que vous compreniez que si je suis receveur, plus je vais à l'extérieur du terrain, plus ça sera dur pour moi de recevoir un ballon parce que plus ça sera dur pour mon QB de le lancer. Okay ça modifie vraiment beaucoup, beaucoup de choses.